Voici BlocLi, présentation du menu des blocs de codage volet variables. Nous voici maintenant dans le menu des variables. Alors, le menu des variables est assez complexe, complexe à utiliser pour les élèves, complexe à comprendre aussi. Euh, on travaille vraiment les mathématiques avec les variables. C'est euh, un petit peu plus long à vous expliquer, c'est pourquoi je vais vous présenter brièvement les blocs, mais pour en comprendre euh, l'utilisation, l'usage et le fonctionnement. Je vais vous référer aux activités euh, de la section F du programme Apprendre à coder avec Dash et Dot, DA, donc le fameux PDF euh, dont je vous ai parlé quelques fois, qui va vous être fourni dans l'auto-formation. Donc, dans ces activités-là, vous aurez vraiment le décortiquer pour comprendre le fonctionnement de ces blocs-là. Alors, le bloc Configurer. Ici, donc, on enregistre des, des valeurs, en fait, pour les, les blocs qui sont ici. Donc, je pourrais décider que les cerises, la valeur est de 5, par exemple. Ça pourrait être référé à une autre valeur en image. Ça pourrait être référé à un chiffre au hasard ou à un comportement de dash. Alors, on a le comportement « modifié. Alors ici, la valeur de, du point orange va être modifiable soit en ajoutant, en soustrayant, en multipliant ou en divisant. On a deux blocs de conditionnels. Je vais juste jeter celui-ci. Alors, on a deux blocs de conditionnels que vous connaissez, mais que l'on utilise avec les variables. On a le bloc faire, juste ici, donc avec des actions. Et on termine avec le bloc répéter. Vous connaissez le principe du bloc Excusez-moi, le bloc répété. Donc, ici, euh, ça va être répétable et on a les fonctions euh, plus petit, plus grand, égal, avec des valeurs également. Alors, voilà ce qui fait le tour des blocs variables.